Ici on est quand même moins, moins sollicité par les, ce qu'ils appellent les SNA ou quoi que ce soit. Bon après au niveau des déclarations, euh, ça peut euh, ça peut être on va dire, embarrassant euh, parce qu'en multipliant on va dire, les points hein, sur les arbres les plus hauts, euh, euh, à chaque fois s'il y a le moindre modification, hein, ne serait-ce que bon, là euh, avec l'abattage des, des frênes qui ont été malades, euh, ben, ou les supprimer pour l'année d'après, justifier, ça peut être, ça peut être embêtant. Quoi. Je reviens sur la, la PAC. Est-ce qu'il euh, y aurait des choses à, à améliorer sur euh, la prise en compte de l'arbre, qu'il soit forestier ou fruitier dans la PAC bah, je, je suppose que on va dire, au niveau des, des, de la réglementation environnementale, euh, il y a des choses qui, qui facilitent la présence d'agroforesterie. Euh, par contre, ici, euh, vu qu'entre parenthèses, on est, on est quasiment en excès euh, à, sur notre exploitation hein, de, de zones euh, zone semi-boisées, euh, de haies. Nous, sur les, on va dire les petits 70 hectares qu'on a, on a plus de 17 km de haies. Donc, bon, cette partie-là est plus handicapante qu'un qu qu aspect euh, positif. Quoi. Dans certaines exploitations, je suppose que c'est un avantage, mais nous, on s'en est pas, quoi. Et c'est parce que ça multiplie, on va dire, les, les, les déclarations, quoi. Le fait d'avoir des points, des, des Sénats comme ça, diffus, euh, à multiplier, quoi. Bon, ça apporte toujours, on va dire, du plus, plus en déclaration. mais on n'est pas plus aidé pour autant. <rire>